Qu'évoque pour vous le mot nano Petit, tout petit. Oui, microscopique. Euh, petit, c'est tout ce qui se fait aux petits éléments. Enfin, bon, c'est la science du tout petit. quoi. Euh, L'infiniment petit, euh, 10 puissance moins 9. <rire> Donc, Est-ce que vous savez combien de composants électroniques on peut trouver dans un smartphone Non, pas du tout. Ouais, je sais pas, une dizaine de milliers de, de composants électroniques et si on considère au niveau du transistor, plutôt quelques milliards et savez-vous si les nanoparticules sont dangereuses pour la santé Alors ça je sais pas du tout pour le coup, mais ce serait très intéressant de savoir euh, qu'on me dise si, ça, si elles le sont ou pas, mais euh, pour le coup j'en sais rien du tout. Qu'un atome est plus petit ou plus grand qu'une nanoparticule Plus grand Je dirais plus grand. Je suppose qu'il est plus grand, même si ça me semble bizarre, mais je suppose qu'il est plus grand quand même. Pour moi c'est plus petit, les nanoparticules sont constituées d'atomes. Les nanosciences et nanotechnologies sont déjà au cœur de notre quotidien. Ce sont les sciences de l'infiniment petit, du milliardième de mètre. Travailler à cette échelle va nous permettre de miniaturiser, mais aussi on va voir apparaître de nouveaux matériaux, de nouvelles propriétés de la matière, ouvrant la voie à des applications inédites. Le MOOC nano a pour objectif de vous donner une bonne vision du domaine des nanosciences, des connaissances dans les différentes disciplines qui le composent, ou tout simplement répondre aux questions que vous vous posez. Nous débuterons cette aventure de cette semaine au cœur des nanos par une introduction aux principes de base et découvrirons comment est-ce que l'on fabrique et on observe des objets de taille nanométrique. L'interdisciplinarité étant l'une des forces des nanosciences et nanotechnologies, nous parcourrons le large spectre des recherches en nano en allant de la chimie et la physique jusqu'aux biotechnologies et la médecine. Travailler à l'échelle des atomes, des molécules, des briques de base du vivant amène des questions sur l'impact sociétal, sanitaire et environnemental de ces technologies que nous aborderons ensemble. Enfin, nous vous proposerons un petit panorama sur les formations, les débouchés, l'industrie et la recherche en nanosciences en France et dans le monde. Alors au final, le MOOC nano, c'est quoi C'est 7 domaines de cours, c'est en ligne, c'est libre et c'est gratuit, ouvert à tous. Vous y trouverez des vidéos de cours illustrées et des interviews d'acteurs académiques et industriels du domaine. Mais aussi des quiz, un forum pour vous exprimer et échanger avec les autres participants et surtout avec l'équipe enseignante. Ce ne sont pas moins de 50 enseignants et chercheurs reconnus dans les différents domaines qui vous accompagneront avec passion tout au long de ce voyage de 7 semaines au sein de l'infiniment petit. Toute l'équipe est très impatiente de vous retrouver pour cette seconde session du MOOC Nano. Nous y avons ajouté des contenus et apporté quelques nouveautés pour rendre l'expérience encore meilleure. Afin de mieux répondre aux attentes de chacun, nous vous proposerons à présent trois parcours. Un parcours pour les curieux qui souhaitent tout simplement découvrir le domaine un parcours pour acquérir de bonnes bases et enfin un parcours pour les passionnés qui désirent en apprendre toujours plus. Mais je ne vous en dis pas plus, venez découvrir les autres nouveautés. Que vous soyez un étudiant en cursus scientifique qui souhaite découvrir le domaine ou acquérir de bonnes notions, un professionnel qui souhaite élargir ses connaissances ou tout simplement une personne curieuse ayant des connaissances scientifiques et qui souhaite en savoir plus, alors ce MOOC est fait pour vous. Alors n'attendez pas, notez dès maintenant la date dans votre agenda.